Ce matin, on a décidé de, de partir à Bohol. On a organisé ça tout seul et en fait, en arrivant, il n'y avait pas de ferry. On a dû aller à un autre port et on a réussi à voir le bateau qui va démarrer là dans une minute. Euh, donc là, on a les tickets direction Bohol. Je vous en parle un peu plus une fois qu'on est installé. Merci. Si c'est pas le cas là, je reviens. Donc voilà, en fait, on était assez beau ce matin ici. Et donc là, on est en train de prendre un ferry qui va nous ramener sur l'île de Bohol qui est juste là, 1h30 euh, de ferry environ de traversée. Bonjour tout le monde, on est dans un bateau qui va nous ramener à Borol Island. Qu'est-ce qu'on va voir là-bas On va voir les Chocolates c'est des petites collines. Ouais. Et après, on va voir les plus petits prim primates du monde. Ils sont très petits et très mignons. Ouais. Et ils, ils dorment et ils sont très actifs la nuit et, le mat et la journée, ils dorment. Si on les réveille, ils peuvent faire une crise cardiaque. Ouais. On va aussi voir une grande forêt. Ok. On a combien de temps de bateau, tu sais on a une heure. une et demie. Ouais. Allez. Donc en gros, il y a 1200, un peu plus de 1200 petites collines. Euh, en fait, ce sont des formations calcaires avec de la végétation dessus. Et alors, pourquoi ils les ont appelées les Chocolate Hills C'est tout simplement parce qu'en décembre, euh, entre décembre et avril, euh, avec la sécheresse, ça prend euh, ces montagnes que vous voyez qui sont là, très vertes, prennent une couleur marron, chocolat. Voilà, euh, c'est sympa, franchement c'est sympa et c'est l'endroit où on a vu le plus... De touristes euh, euh, depuis qu'on est ici donc euh, en gros vous accédez à une plateforme d'où vous avez une superbe vue euh, par contre ce qu'on a fait c'est qu'on a fait voler le drone pour vraiment arrêter dans un centre de conservation où vous pouvez observer les tarsiers, les plus petits primates au monde euh, qui dorment essentiellement la nuit. Et euh, si on a la chance, on pourra, voir, on pourra en voir réveiller. Euh, donc il faut savoir qu'ils sont en voie de disparition. Matinée ici à Cebu City. On va se promener en fait dans le vieux Cebu et euh, on va visiter quelques sites coloniaux importants. Et on va commencer avec la croix de Magellan qui est juste ici. Est bon ok, donc premier monument c'est la croix de Magellan. Donc en fait en 1521, il y a Ferdinand de Magellan qui, a, qui est venu ici, donc qui est arrivé avec la flotte espagnole et en fait ils ont converti les Philippins. Et donc, pour témoigner le catholicisme des Philippins, on a donc érigé cette croix ici. Et voilà, c'est tout. Donc en fait, la croix, a été plantée pour la première fois en 1521 et pour marquer l'endroit où les Philippins indigènes ont été baptisés. Donc on le voit, vous voyez, dans la peinture qui est juste au-dessus ici. Donc là aussi, on est à la basilique euh, San Nino qui a été euh, créée dans les années 1500. Et on est vendredi, il y a énormément de monde. Euh, C'est un lieu saint qui est vénéré par une grande partie de la population ici aux Philippines. Donc on va rentrer, on va découvrir ça. On y va Donc là on est dans la... oui on est dans la Colon Street. Colon Street qui est la rue la plus ancienne des Philippines et euh, ce nom a été donné par Christophe Colomb. Donc c'est une rue qui est euh, dans le... vraiment dans le centre de Cebu City et c'est intéressant parce que du coup bah, bah, vous voyez euh, les locaux, c'est très animé. Sur toi, tu ce soit ah. Avec la visite de Yap San Diego. C'est euh, l'une des plus vieilles maisons ici, euh, de Philippines, qui appartenait à un marchand chinois. Voilà, qui date de 1675. On y va <muches> Visiter ici à Cebu City. C'est le port San Pedro qui date du 16e siècle, qui a été construit par les Espagnols pour se protéger des pirates. Il a été utilisé durant l'occupation japonaise comme prison. Quand on, parti, quand on est parti rouler l'équivalent. Ouais, quand on a fait le eu, quad. Et aussi quand on est parti voir les banques à balettes. On était voir, on était nager avec. Ah ouais, nager. T'as eu, la la eu un peu au début, ouais. Ah ouais Et... Ah, attends, la ah. dernier c'était... Ah, je souviens Quoi quand on, est parti, quand on est parti dans l'avion... Le... Je veux pas l'avion, je veux dire quand on est parti dans le bateau. Pour aller où Pour aller... Euh... On a le L'île de Bohole, ok. Oui, chocolate Hills. Moi, c'est la même chose, okay. mais j'ai bien aimé quand, quand on est parti voir les chocolate hills ouais. et aussi quand, quand, les, quand on a vu le Turtles et, et Sardine Run. Ouais, c'était cool, là, ouais. Oui. Et si tu vas jouer là si tu vas jouer là tu tu là. Quel moment que tu as préféré Alors, euh, j'ai préféré. Attends, je vais vous dire quel moment. Non, non dire plusieurs. Dire, euh, ok. Trois. Alors, euh, j'ai trop aimé quand on a nagé avec les euh, requins-baleines. Les requins-baleines. Ouais. Et j'ai trop aimé quand vous avez fait du quad parce que vous étiez trop contente. Ah oui Vous étiez trop contente. Ah oui. Est-ce que t'as aimé les sardines, Rennes Ouais. Et Et on a nagé, quand on a nagé ah. avec les sardines, c'était aussi euh, incroyable. Et attendez, il y a un moment que j'ai oublié. J'en suis sûr que vous avez oublié aussi, les filles. Ouais. Quand vous avez sauté les Les plus petits singes du monde, ils sont trop mignons, on a même acheté un bidou. <rire> ouais, Au revoir. Ok, Naroun, c'est parti où Bipé. Ouais, c'était bien B. Qu'est-ce que t'as fait là-bas Je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce que t'as fait T'as nagé quoi T'as nagé avec qui mmh. Les chars. Hein Les Oui, Yes le Après t'as nagé avec quoi d'autre les poissons. Les poissons. La torche. Ouais. Qu'est-ce qu'on a été voir hier On a vu les tout petits petits petits petits animaux. Tout petit. <rire> on a été voir hier on a Baby vu. Baby des... monkey